Alors, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. C'est Gabi Biambou Junior. Donc, alors, votre aide, votre youtubeur sur comment créer son compte e-bourse pour les nouveaux ou les anciens bacheliers. Quand on a oublié son mot de passe, comment faire pour reprendre son mot de passe, un peu euh, tous les sujets que j'ai un peu traités, comment s'inscrire à l'UOB, voilà, lorsqu'on a eu son bac. Donc, il y a un peu tous les liens, et aussi il y a aussi des liens d'autres euh, personnes, d'autres étudiants, donc qui parlent euh, de comment avoir la bourse à l'étranger. Et donc, il y a un peu tous ces sujets-là, mais surtout, je m'intéresse à créer des comptes. Euh, à montrer comment créer des comptes e-bourse aux jeunes étudiants, informer aussi sur tout ce qui se passe, donc sur, sur l'actualité et du éducative. Donc, euh, merci encore. N'oubliez pas toujours de vous abonner parce que, voilà, ça fait déjà, je crois, un an que je publie. Beaucoup de gens, donc, regardent, mais oublient de s'abonner. Ne manquez pas de vous abonner, de partager. Voilà, donc... Euh, euh, je veux simplement ici montrer comment faire pour s'abonner euh, à ma chaîne YouTube. Donc, il euh, y a une chaîne YouTube, il y a une chaîne euh, TikTok. Donc, ne vous abonnez pas seulement à des chaînes, euh, voilà, souvent, qui ne vous donnent réellement, qui n'ont pas vraiment d'apport pour vous. Donc, abonnez-vous à des chaînes qui vous aident pour les nouveaux et les jeunes bacheliers. Donc, pour ceux qui sont non seulement pour les nouveaux bacheliers, mais pour les les élèves qui sont en première, seconde c'est déjà bien de connaître certaines choses voilà, en relation avec donc votre futur donc à venir, donc à partir de la seconde déjà, tu peux déjà connaître tout ça donc il y a un compte Facebook un compte TikTok, un compte Youtube, pour seulement voilà, aborder de e-bourses aborder les sujets en rapport avec la création de votre bourse, comment ça se passe comment ça se fait, donc avec ton téléphone ou avec ton ordinateur j'ai laissé tous les liens sur donc, euh, mon post dans la description, euh, sur le lien YouTube, il y a donc euh, les liens, euh, le contact, comment me contacter. Donc déjà, je vais vous montrer. Allons-y. Donc sur le web, comment, euh, euh, on va dire quoi, vous abonner et comment entrer dans mon TikTok ou Facebook quand vous êtes sur YouTube. Alors, ne quittez pas. On va tout de suite sur la page « Suivez-moi ». Alors, donc là, nous sommes sur notre, euh, notre page donc, vous voilà ici, nous avons donc, je suis directement entré euh, sur ma page YouTube. Alors, lorsque vous serez sur la page YouTube, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, alors, vous allez peut-être faire une recherche, euh, comment créer son compte e-bourse. Vous allez tomber sur, euh, on va dire, cette recherche, comment faire ou comment créer un compte e-bourse. Je vais le taper, par exemple, créer un compte e-bourse. Comment ou où, où je vais faire la demande d'attestation. Attestation de bourse. Voilà, vous faites attestation de bourse. Ici. Voilà, vous allez voir l'une de mes vidéos pour vous. Alors, pour vous abonner, pour vous abonner, vous venez simplement ici. Là, il y a 302 vues. Vous venez simplement ici. Là, vous voyez. Vous cliquez dessus. Alors, vous cliquez dessus. Après avoir cliqué dessus, vous allez voir. Euh, après avoir cliqué sur le logo du, de la page, vous allez voir ici, vous allez entrer sur la page. Vous voyez ici le grand logo. Voilà, donc ça a été personnalisé par moi-même. Hein. C'est personnalisé. Donc ça, c'est le logo du, du, de la page. Ici, vous voyez bien que là, vous voyez la barre des tâches ici. Dans la barre des tâches ici, vous pouvez directement vous rediriger sur... donc. On va dire quoi sur mon portable? Donc, vous directement euh, m'appeler ou m'écrire par messagerie pour demander. Ici, c'est pour aller directement sur TikTok. Donc, si vous cliquez ce lien, vous irez directement sur TikTok, sur ma page TikTok. Voilà, pour, pour exemple, donc euh, je vous montre celle-là. Donc, vous irez directement ici et vous vous abonnez ici. Voilà, donc là, il y a, il y a aussi la page, vous pouvez directement vous abonner. Il y a 2700 abonnés, vous vous abonnez ici. Euh, donc ça c'est pour venir sur la page Tiktok et maintenant pour aller sur la page Facebook c'est la même chose ici à Facebook donc ce sont les trois bars Pour le moment je n'ai pas mis Instagram, je joue juste avec ces trois réseaux sociaux pour que voilà, les personnes puissent d'abord suivre au maximum Donc abonnez-vous au maximum, voilà. euh, valorisons euh, des vraies choses, valorisons ceux qui nous aident partager donc nous sommes là avec la page facebook ici tout ça il vous c'est pour informer pour montrer comment ça se passe donc vous pouvez ici vous n'avez pas besoin de vous informer là vous pouvez seulement faire les partages mettez les j'aime il faut aimer il faut aimer pour que ça circule pour que les autres jeunes qui sont en province puis savoir l'information parce qu'il y a certains qui n'ont pas souvent l'information il y a d'autres qui sont en province qui n'ont pas l'information donc mettez le, mettez le pouce les j'aime pour que l'information circule sur le réseau donc comme je disais c'était simplement pour vous montrer comment voilà vous abonner donc vous pouvez vous abonner déjà de vous, vous abonner hein, si vous êtes sur YouTube sur YouTube, elle est là, YouTube est là lui-même, donc venez simplement sur une vidéo, vous pouvez regarder la vidéo, hein, pour regarder toutes mes vidéos, toutes les vidéos qui ont été mises en place. Donc vous allez voir ici, et pour vous abonner, voilà, vous pouvez simplement vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, l'option abonner apparaîtra, et vous vous abonnez simplement. Mais si vous voulez vous abonner sur les autres chaînes, donc il n'y a que TikTok pour le moment et Facebook. Voilà, donc sur Facebook, mettez les likes, mais sur TikTok, abonnez-vous. Donc, c'était juste cela. Vous dire que vous pouvez être informé et permettez aux autres également d'être informés sur comment créer euh, des comptes e-bourse avec leur téléphone en province, au lieu voilà, de venir ici et faire des recherches euh, voilà, et à ces Donc, euh, soyez au courant avant la période. Cela vous permet donc d'avoir de l'avance. Et... Cela vous permet donc d'avoir de l'avance sur certaines choses et de ne pas paniquer. Donc, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un j'aime, deux j'aime, partagez pour d'autres personnes. Et que Dieu vous bénisse, c'est pour vous que je le fais. Donc, partagez aux autres, principalement aux jeunes de seconde, première jusqu'à la terminale et aussi aux anciens étudiants. Ça, c'est pour ceux qui ont un peu de complications avec leur compte. Donc, à la prochaine et portez-vous bien. Merci.